Bonsoir, euh, bienvenue dans ma petite vidéo. Euh, pour un peu resituer euh, le projet, euh, je raconte un peu tout ce qui s'est passé euh, dans le développement de mes capacités euh, et ce qui a fait suite au développement de mes capacités. <rire> euh, euh, ici, pour l'instant, euh, c'est vrai que je suis très très axée sur les rêves, euh, notamment les rêves prémonitoires, euh, et les, les rêves extra lucides euh, c'est un truc ce sont les premières choses qui ont commencé à se développer chez moi et euh, disons que j'en suis pas totalement sortie indemne euh, euh, par rapport à ma dernière histoire où je suis, je suis, je suis, je suis descendue de, de la compagnie de Dieu en lui tournant le dos euh, j'en ai payé le prix euh, J'en ai payé le prix dans le sens où euh, mon contact avec lui a été coupé. Euh, il a été coupé et je l'ai enfin, encore plus fissuré euh, en, en me droguant. Euh, et puis euh, est arrivé euh, l'âge de mes, de mes 16 ans. Ouais, J'avais 16 ans. Euh, je souffrais énormément euh, j'avais une douleur physique euh, peut-être peut-être psychosomatique aussi mais une douleur atroce euh, qui se situait vraiment euh, au à mon, juste dans mon diaphragme en fait ça serrait tellement fort que ça me créait des souffrances à temps plein euh, et et, et puis un jour, euh, une nuit, j'en ai eu tellement marre de ressentir cette souffrance, euh, que, que la seule chose qui m'est venue à l'esprit, c'est de prier. Et donc, euh, je, me suis mise, euh, je me suis mise au pied de mon lit. Je, moi, je n'ai pas été baptisée. Euh, je n'avais jamais, jamais mis les pieds dans, dans, dans une église, mis à part euh, quelques fois avec des copines ou pour euh, des des enterrements ou des mariages ou même encore des baptêmes. Mais en tout cas, moi, ce qui était moi de l'éducation que j'ai reçue, c'est que euh, j'ai été écartée de la religion et, euh, et de toute spiritualité. Euh, la seule personne dans ma famille qui était très religieuse, c'était ma grand-mère. Et depuis toute petite, elle, elle n'a jamais cessé de me dire, il faut croire en Dieu, il faut croire en Dieu. Euh, et depuis très jeune, euh, je me suis posé des questions sur Dieu, sur son existence, et etc. etc. Euh, maintenant, pourquoi est-ce que ça m'a porté préjudice euh, Parce que ça a fait rentrer euh, le diable dans ma vie. Euh, je ne mâche pas mes mots là pour l'instant, je suis un peu désolée. Euh, mais ça s'est passé comme ça. Euh, donc en fait, je vous explique, euh, j'ai fait ma première prière, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, je lui ai dit tout ce que j'avais envie de lui dire et dans la prière, je lui ai dit, Dieu, si tu m'entends, si tu existes, donne-moi un signe. Euh, chose que je n'aurais peut-être pas dû faire, mais je l'ai quand même fait. Euh, J'étais pas croyante à la base. Euh, je savais qu'il existait quelque part, mais je n'étais pas, pas croyante. Euh, quoi qu'il en soit, j'ai quand même fait cette prière-là. Euh, et puis à ce moment-là, euh, j'ai commencé à entendre des voix en dehors de mes rêves. Euh, pendant la prière, euh, j'ai ressenti un être lumineux, soulagé de me voir prier. Et j'ai ressenti des êtres un petit peu plus sombres, euh, dont un euh, qui avait l'air de se faire passer pour ma mère et qui a utilisé sa voix en, en me disant Laura arrête tout de suite. Euh, ça ne lui plaisait visiblement pas que j'étais en train de prier. Euh, et puis euh, une autre voix aussi, mais qui avait l'air de chuchoter et j'ai pas très bien compris ce qu'elle a dit. Euh, et euh, Bref, je prie à la fin de ma prière, je me recouche Et j'entends euh, une voix qui m'est familière euh, Une voix que j'ai toujours entendue Et une voix à, à, à laquelle j'ai toujours su que je pouvais faire confiance euh, Et il me dit, avec qui est-ce que tu veux être euh, Et moi... Euh, d'emblée, euh, j'entends ma petite voix intérieure qui dit « les prophètes euh, ». Et l'un euh, va de nouveau commencer des rêves, des rêves, euh, rêves extra-lucides. Euh, mais de là à dire que je me suis retrouvée avec les prophètes, j'en suis pas si certaine que ça. Euh, J'en suis pas si certaine que ça, parce que à ce moment-là, euh, ça a été vraiment euh, l'entrée du diable dans ma vie. Euh, disons que euh, je me suis retrouvée avec, euh, j'étais dans le désert, euh, dans un espèce de désert avec, euh, avec des gens. Euh, et euh, à chaque fois que je rêvais, toutes les nuits que j'avais ce rêve-là, et euh, eh bien il y avait quelqu'un qui était assis sur une pierre, d'autres personnes autour aussi assis sur des pierres ou des troncs et moi aussi j'étais là et, euh, et il racontait des histoires euh, des histoires que je ne connaissais pas, euh, des histoires de prophètes un peu à gauche à droite euh, des histoires de la vie, des histoires de, de morale j'ai envie de dire euh, et c'est un rêve qui a duré euh, trois fois aussi, je pense. Euh, Peut-être même plus quand même. Euh, Jusqu'au moment où euh, il y avait toujours un autre groupe de personnes plus loin que nous. Et, euh, et dans ce rêve-là, euh, je, suis, je suis tombée en amour avec un autre esprit qui se trouvait là. Et c'était bizarre parce que lui, autant que moi, on était attirés, on était vraiment bien, bien attirés, bien accrochés. Euh, et, euh, et puis, je sais plus comment ça s'est passé, mais quoi qu'il en soit, le groupe de personnes qui étaient en train de discuter au loin euh, arrive et nous voit en train de discuter ensemble, etc. Et puis, il commence à me regarder de haut en bas et à juger ma manière de m'habiller. Ma euh, donc, j'étais habillée avec un jeans. Euh, un jeans qui était vraiment euh, déchiré dans le bas parce que c'est les pattes d'éléphant. Et comme je suis petite, bah, mes pattes d'éléphant, ils glissaient souvent euh, sur, le sur, sur, sur le trottoir. Et donc, ils se déchiraient très vite. Euh, donc, j'avais ça en jeans. Euh, et j'avais un petit top où on pouvait voir mon ventre. Euh, mais quelques centimètres, mais on voyait mon ventre quand même et c'était des fines bretelles avec un petit décolleté aussi euh, et donc euh, ce groupe de personnes juge ma manière de m'habiller et euh, me demande de sortir euh, euh, de, de, de, de sortir du, du, du paradis où je me trouvais euh, euh, littéralement, ils m'ont dit ça, oui euh, et, et donc euh, je suis un peu attristée la personne qui racontait les histoires était un, était un peu perdue elle se sentait perplexe euh, elle se demandait même qui j'étais je pense même pas qu'elle qu s'était aperçue d'emblée de, de ma présence mais enfin voilà euh, et la personne euh, avec qui je suis tombée en amour euh, a commencé à s'inquiéter pour moi euh, et donc je pars de, de, de ce, de ce soi-disant paradis euh, et euh, en me retournant je, je vois un triangle retourné euh, un triangle retourné avec plusieurs étages et euh, nous on se trouvait vraiment au dernier étage donc la base la plus grande de la pyramide. Euh, je trouvais ça bizarre que ça soit un triangle, soit, euh, et euh, quand je me suis retournée, j'ai vu euh, j'ai vu tous les chakras s'aligner dans mon esprit, euh, donc euh, les chakras ce sont des centres énergétiques qui, qui, qui, qui apparemment euh, font, euh, font travailler le corps de manière énergétique, euh, donc voilà, je me suis vue vraiment avec tous les chakras. Euh, et juste à ce moment-là j'étais pas la seule à l'avoir vue parce que la personne à qui je suis tombée en amour a vu ça aussi et a, les autres l'ont vue aussi et ils ont dit elle a la science de l'esprit euh, moi je comprenais rien enfin limite je m'en foutais complètement euh, et euh, et donc cette personne-là est venue me rejoindre elle est sortie aussi du triangle et elle est venue me rejoindre euh, et puis il m'a dit qu'il allait m'aider euh, il m'a dit qu'il allait m'aider euh, et puis euh, juste avant que le rêve se termine euh, je vois euh, un être euh, très très mystique, très bizarre euh, limite qui fait peur et je le vois vraiment avec des grands yeux rouges euh, et, euh, et la personne qui m'avait suivi me dit « Imagine que c'est Dieu euh, !» Soit je vais faire semblant d'imaginer que c'est Dieu. Euh, et ce, cette nuit-là, le diable est vraiment rentré dans ma vie. Euh, voilà, il faut savoir qu'après ça... Euh, euh, après ça j'ai plus eu euh, de rêves extra mais j'ai eu des rêves prémonitoires euh, dont un rêve prémonitoire euh, dont je, je pense que je vous ai déjà parlé de ce rêve là où euh, j'étais seule dans un bâtiment et avec des lits euh, mais un vieux bâtiment euh, limite hanté quoi euh, et euh, plusieurs fois c'est comme si on me déplaçait de mon rêve à cet endroit-là, pour que je visite cet endroit-là et que je revienne dans, dans, dans mon rêve ou dans mon corps. Enfin, je ne sais pas exactement. Bref. Euh, mais je, vous, je vais vous raconter après dans une autre vidéo à quoi ça se rapporte. Euh, et puis, euh, donc je vais avoir ces rêves prémonitoires-là. Je vais avoir plusieurs rêves prémonitoires euh, et euh, mes rêves ne vont plus se présenter de la même manière. Euh, C'est-à-dire que euh, dans mes rêves, euh, à la suite de, de cauchemars ou de rêves anodins, euh, euh, je vais voir des images, euh, des images sous, sous, sous, sous, sous une espèce de forme de, de forme de dessin animé, mais qui apporte une révélation quelque part. Et ça vient vraiment comme des flashs. Euh, et les deux images qui revenaient le plus souvent, c'était une image où, euh, euh, où nous, humains, nous avions des ailes et nous pouvions voler euh, euh, en haut dans l'univers, etc. avec des ailes. Il euh, y avait cette image-là et cette image-là, elle avait souvent un fond bleu euh, entouré d'un bord argenté. Euh, et qui inspire confiance mais je veux dire, un humain avec des ailes euh, il faut pas se leurrer je pense pas qu'un jour ça va exister enfin bref, sauf peut-être dans les Simpsons mais à voir <rire> euh, voilà il euh, y a cette image-là et l'autre image, c'est une image où, euh, qui, qui ressemble vraiment euh, au jugement dernier donc ça veut dire que il euh, y a des bandes d'humains alignées l'une derrière l'autre et moi je suis presque tout derrière euh, et euh, j'entends mon nom, euh, j'entends mon nom, quelqu'un m'appelle euh, et mon âme va commencer à se scintiller vraiment toute blanche et je vais pas oser regarder la personne qui m'appelle je vais simplement baisser les yeux et parce que je vais baisser les yeux la personne qui m'a appelée va continuer à m'appeler pour que je la regarde enfin dans les yeux. Mais dans l'image, je ne la regarde pas dans les yeux. Et cette image, elle est très sombre. Euh, les personnages sont noirs. Euh, les personnages sont noirs. Et il y a un fond rouge derrière. Et le bord est complètement noir. Mais ça laisse une connotation de jugement dernier. Il faut savoir qu'à ce moment-là, je ne savais rien du tout de la religion. Et ni même, euh, ni même de, de, de la spiritualité. Enfin, je veux dire, j'étais en train de vraiment créer mes propres bases spirituelles euh, et, et, et mes propres bases religieuses sur ce que euh, j'avais déjà pu entendre de la religion à gauche et à droite, quoi. Mais euh, aucun, au, au, aucune matière précise qui allait me permettre de dire « Ah ben oui, ça c'est ça, ça c'est ça, ça c'est ça, ça c'est ça. » Il m'a fallu énormément de temps pour qu'après, je me rende compte, ah, là, c'était ça, là, c'était ça, là, c'était ça. Il m'a fallu énormément de temps, et j'ai dû énormément chercher pour trouver les failles, et pour me rendre compte que, non, ça, c'était pas bon, ça, peut-être que, enfin, voilà. Mais, je reste quand même sur mes gardes. Euh, voilà. Et, et donc, euh, ben à ce moment-là, euh, quand j'ai eu ce rêve-là, euh, j'ai commencé à sombrer de plus en plus. Euh, j'ai commencé à sombrer de plus en plus et, euh, et j'étais à l'école à ce moment-là. Euh, et quand je suis arrivée euh, à l'école, ben, pendant la pause de midi, on fumait des gens entre potes, etc., etc., et un jour, euh, je, vais, je vais tirer sur un joint d'un pote. Euh, et je vais entendre ma voix intérieure qui va me dire, ta guérison commence maintenant. Euh, là, j'ai commencé sérieusement à flipper. Euh, je me dis, ok, je dois avoir un problème quelque part. Je vais plutôt rentrer à la maison me reposer, ça va me faire du bien. Et donc, je suis rentrée chez moi. Et euh, effectivement, je me suis reposée. Euh, mais quoi qu'il en soit, euh, j'ai quand même été poussée par une certaine curiosité euh, dans ce qui m'arrivait euh, dans mes rêves et dans ce qui commençait à se réveiller dans le monde concret. Euh, mon quotidien ne ressemblait euh, de moins en moins à quelque chose euh, je me souviens euh, avoir arrêté l'école euh, à 18 ans alors que j'avais aucun diplôme en poche. Euh, je me suis mise à travailler, je voulais rentrer dans le circuit euh, du travail. Euh, puis, puis non, ça n'allait pas, j'arrivais pas à me définir, j'arrivais pas à... Euh, à trouver ma place je, je, je, perdais, je perdais mes ancrages de l'école il fallait que je me retrouve de nouveaux ancrages euh, dans le métier du travail et, euh, et j'en avais pas quoi, j'en avais pas et j'étais de plus en plus en train de me perdre euh, non seulement dans mes pensées mais aussi dans le concret euh, euh, et puis euh, quand même euh, après des années et des années de recherche euh, sans parler euh, d'esprits qui essayaient de me faire croire euh, que c'est par la possession des anges qu'on pourrait acquérir des ailes, ou que euh, la terre va bientôt brûler, va, un truc du style, la terre va bientôt brûler, si je ne suis pas dans ton corps, tu vas brûler. Euh, tout des trucs comme ça, que des esprits ont essayé de me faire croire, euh, auxquels je n'ai jamais prêté, une attention particulière ni même euh, ni même les croire euh, fin, ça les a éloignés de moi ça les a, ça les a éloignés de moi et ça m'a fait comprendre que euh, un rêve qui soi-disant venait de Dieu n'était en fait que le rêve du diable euh, et euh, et, et voilà, enfin, je, me, je me rappelle, je ne sais pas si c'est exact, peut-être ceux qui connaissent la Bible pourront me le dire, mais euh, je me demande si dans la Bible, il n'y a pas un verset qui dit euh, « je, je leur ferai croire qu'ils seront des anges euh, ». Je ne suis pas certaine de ce que je dis, enfin, je, vais, je, vais, je vais vérifier mes sources et, euh, et le, je vous le dirai dans une prochaine vidéo. Mais euh, quoi qu'il en soit... Euh, du fait que j'ai tourné le dos à une grande puissance, euh, une grande puissance qui est quand même euh, dans une sérénité absolue et une bienfaisance absolue, euh, m'a amené euh, à côtoyer le diable. Euh, et, et le... enfin voilà, voilà, c'est ça m'a créé des problèmes, ça m'a créé des problèmes, ça m'a créé euh, euh, des désordres psychologiques et psychiques euh, dans lesquels j'ai eu euh, énormément de mal à m'en sortir euh, et je m'en sors encore à l'heure actuelle, enfin je veux dire, tout n'est pas fini j'ai encore des histoires à régler, euh, mais enfin voilà, quoi qu'il en soit euh, j'ai appris plein de choses euh, depuis ce temps-là, il faut savoir que maintenant j'ai 33 ans, euh, que euh, ces histoires-là, elles se sont déroulées il y a plus de 10 ans, et il m'a fallu euh, 10 ans de recherche euh, pour en arriver à cette conclusion-là. Euh, parce que euh, au delà des capacités psychiques que, que j'ai développées, euh, elles ont été en, ce sont des capacités psychiques qui ont, qui ont été en proie euh, aux esprits malfaisants. Euh, et, et donc, j'ai voilà, été prise dans un engrenage pas possible. Euh, et à l'heure d'aujourd'hui, euh, mes capacités sont en train de s'éteindre et ça me fait un bien énorme. Euh, ça me fait un bien énorme. Et en plus de ça, euh, j'arrive plus ou moins à trouver la voie que j'ai envie de suivre dans ma vie. Euh, donc voilà, c'est un, un peu ça. Euh, bah, je vais vous laisser sur cette vidéo et je vous dis à bientôt.